Pour les prévisions quotidiennes, lundi, la lune sera dans les poissons, votre quatrième maison. Les plus chanceux seront les poissons, scorpions, cancers et les moins chanceux, désolé vous, chers sagittaires et les béliers. Donc, la lune dans votre quatrième maison. Une, euh, une journée domestique par excellence, vos tâches et vos préoccupations seront focalisées sur tout ce qui est à faire et qui traîne depuis longtemps. Des dépenses pourraient s'imposer, mais, mais euh, si elles étaient nécessaires, allez-y, mais contrôlez votre impulsivité, donc achetez seulement ce qui est nécessaire, s'il vous plaît. Votre gouverneur Jupiter est conjoint à Mars, donc modérez la cadence au niveau de vos dépenses. Mardi et mercredi pour le Québec.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 Vous pouvez ressentir une humeur fluctuante, euh, changeante, surtout avec les nombreuses tâches qui attendent votre attention. Structurez-vous bien et vous y arriverez. Dimanche et lundi pour le Québec et dimanche, lundi et mardi A.M. pour l'Europe. La lune sera dans les Gémeaux, votre septième maison. Les plus chanceux seront les Gémeaux Verso Balance et les moins chanceux les Cancers et vous vous êtes ici, cher Sagittaire, donc la lune est dans votre septième maison, des belles énergies qui vous rendent désireux d'avoir plus d'excitation dans votre vie, de vous divertir et d'avoir du plaisir, mais vos rapports sexuels seront euh, injectés par des émotions d'amour et beaucoup d'affection. Par contre, il y aura des, de l'impulsivité dans l'air, beaucoup d'impulsivité qui pourrait vous rendre un petit peu anxieux et pourrait vous mettre dans des situations de conflit euh, inutiles dont vous ne sortirez pas gagnant. Alors, il faut vraiment, vraiment être très attentif à ce que vous dites. Tournez la langue plusieurs fois dans votre bouche avant de vous prononcer ou avant de réagir. Donc, euh, j'aimerais aussi euh, vous rappeler de l'avertissement dont j'ai parlé la semaine passée, la conjonction de Mars et Pluton. Euh, cet avertissement est toujours valide parce que la conjonction est toujours là. Alors, euh, j'aimerais euh, que vous soyez très prudents, s'il vous plaît, dans vos déplacements, dans vos activités physiques. Euh, si vous opérez une machine lourde en conduisant votre voiture euh, ou bien en manipulant des objets pointus en utilisant le feu euh, soyez prudent, très prudent s'il vous plaît, du seul, durant toute la semaine c'est tout ce que j'ai pour vous chers sagittaires je vous demande votre soutien de la chaîne aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup à la prochaine